Bien le bonjour, c'est Camille de la médiathèque et aujourd'hui on est là pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book. Mmh. Aujourd'hui moi je vais vous parler de ce livre-là, un album pour les enfants qui s'appelle Le Garage de Gustave aux éditions de Tiglena, le dernier livre de Léo Timmer, c'est un auteur, un illustrateur que je suis et que j'aime déjà depuis quelques années. Et dans cette petite histoire, on suit Gustave, donc ce joli petit cochon-là, qui est aussi un bricoleur touche-à-tout. Dans son garage, il aide au fur et à mesure qu'il se présente tous ses amis. Ricole-Rino, qui a un souci de sel sur son scooter, bah, aucun problème, Gustave, il a une solution. Gina la girafe, elle a trop froid dans son cabriolet, et encore une fois, Gustave a la solution. Tout est dans le recyclage, c'est l'esprit du lit. Les illustrations sont comme toujours superbes et l'histoire est très rigolote. Un album à conseiller vraiment pour les enfants à partir de 3 ans. C'est tout pour aujourd'hui. Donc Je vous dis à bientôt et je vous retrouve très vite pour un autre Grand Méchant Book.